François Véron, j'ai fondé Newfund en 2008. Newfund, c'est un fonds d'investissement qui investit au capital de start-up innovantes en France et aux États-Unis. Pour nous, innovation, c'est une technologie ou un produit, un service euh, qui trouve son usage. Donc, par définition, elle est efficace, puisque ce qui va faire l'innovation, c'est que les gens vont se l'approprier et qu'on va pouvoir en faire quelque chose dans sa vie quotidienne, dans sa vie professionnelle. C'est l'usage en fait hein, qui définit l'innovation. Le grand mouvement d'innovation qui se développe depuis 15 ans, euh, il est au service de la personnalisation. Ce qui est intéressant, c'est que cette personnalisation ne débouche pas forcément sur l'individualisme. Je vais un exemple, nous avons investi dans une société qui s'appelle Cette Famille, qui aide les personnes âgées commence à ne plus pouvoir rester chez elle, avec des légers signes de dépendance, à trouver des familles d'accueil. Ce sont des solutions qui sont totalement personnalisées, qui sont en dehors des systèmes légaux de, de, de, de, de dépendance, et pour autant, qui sont au service du collectif. Les innovations sont d'abord au service de la personnalisation des produits et des services. Le digital permet en effet euh, une, un extrême ciblage. Le premier qui est servi, ce n'est pas le collectif dans ce mouvement, c'est l'individu. Euh, pour autant, euh, nous sommes chez Newfound persuadés qu'un certain nombre d'innovations euh, bénéficient à la collectivité. Je vais prendre un exemple très concret. On a investi dans une société qui s'appelle Monbento et qui permet euh, à chacun de préparer son repas et de l'apporter sur le lieu de travail ou son, tout, tout, tout, tout lieu hors domicile euh, avec un repas qu'il a fabriqué lui-même, sain et équilibré. Une entreprise comme Malakoff Médéric s'est saisie de cette innovation et a développé, avec l'entreprise Montbento, un livre de recettes sur le manger sain, sur le manger bien. On voit bien l'adaptation d'une innovation qui, finalement, peut être relativement neutre en termes de qualité nutritive au service d'une pratique qui est plus saine. On vit une époque formidable, euh, chacun peut créer son entreprise et, et la développer, il y a énormément de possibilités et c'est à nous d'en tirer le meilleur parti.